le MC. merci donc vraiment pour euh, d'être venu pour cette, cette conversation donc euh, sur euh, finir la finance des industries euh, d'énergie fossile et euh, pour qu'il qu y ait l'argent des, euh, des gens des États-Unis, mais aussi de partout dans le monde. Et donc, ça, c'est vraiment le point euh, du, du, de, sur, sur ce qu'on va parler aujourd'hui, qu'il va falloir essayer de travailler ensemble de façon différente euh, avec, euh, euh, avec nos militants, avec nos gouvernements fédéraux locaux et euh, pour essayer d'arrêter ça. Donc, je voulais juste vous dire euh, vous donner l'opportunité de vous présenter et de partager avec, euh, avec notre audience un petit peu euh, sur euh, votre, votre expérience. Et donc, je vais commencer avec notre ami euh, Bill. Et, euh, et ensuite, Bill, tu pourras passer la parole à, à, aux autres. Merci, Tracy. Donc, euh, merci déjà pour euh, nous avoir invités ici. J'ai passé beaucoup de temps à travailler avec le, le changement climatique. Donc, le, vers la fin des, des, des années 80, j'ai écrit mon premier livre et euh, j'ai continué à construire... Euh, j'ai créé 350.org et d'autres organisations. Euh, et je suis vraiment très intéressée euh, en ce moment aux questions où, où vont l'argent, les finances, et euh, si oui ou non, on peut euh, peut-être couper euh, ce pacte suicidaire euh, où, euh, que, où le système euh, économique est en train d'aller. Et donc, euh, je pense que la question ne pourrait pas être… c'est vraiment, vraiment le, bon temps, le bon moment pour faire ça. Et donc, euh, je voudrais parler… Maintenant, je vais demander à mon amie euh, Sharon. Euh, donc, je suis contente qu'elle soit ici pour euh, passer la parole. Alors, donc, c'est le moment où on a dit ça depuis euh, dix depuis ans à peu près que toutes les sociétés vont devoir être en transition. Donc, cest la une transition qui soit juste. Et ça, ça inclut donc toutes les gros, les grandes compagnies d'énergie fossile. S'ils n'arrivent pas à faire ce changement, elles vont finalement elles vont perdre leur business. Et le problème avec cette stratégie aujourd'hui, c'est que le, le temps, la durée est beaucoup plus urgente. Et donc, on voit toujours euh, une résistance pour, euh, pour faire une transition euh, en dehors des, euh, euh, des énergies fo fossiles. Et donc, il y a certaines, de certaines autres sociétés qui ont les finances, la plateforme et les technologies et elles sont supportées par des actionnaires pour transitionner à l'énergie renouvelable. Et si cette transition a euh, une chronologie pour, euh, pour du gaz le long du, temps, euh, le long du chemin, pour euh, de l'hydrogène, tout ça c'est bon. Mais ce qu'on a besoin, on a besoin d'un plan qui soit transparent, qui nous montre quand est ce qu'on peut s'attendre à avoir une, une neutralité carbone et puis quand est ce qu'ils vont protéger les, les, les, les jobs, le travail et comment ils, et s'ils peuvent pas protéger euh, ces emplois, comment est ce qu'ils peuvent faire euh, trouver d'autres emplois pour euh, protéger ça? Et ça c'est très facile, c'est par exemple s'assurer que, que, que les personnes qui vont partir ont des retraites. Euh, pour les plus jeunes, s'assurer qu'il y, euh, y a un support euh, financier pour, pour des. Euh, et un support pour l'emploi et un support aussi pour, euh, pour leurs compétences. Et donc, on n'aime on pas laisser personne euh, des, des actifs qui soient tout seuls. On, on, le temps est maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire le changement et la finance est en train de changer aussi. Et donc, c'est euh, les, les emplois et la communauté sont aussi en train de, de changer aussi. Alors, moi, je suis, euh, suis d'accord avec Sharon et, euh, et moi, je, je pense que c'est une, une économie, enfin, j'irai une idéologie maintenant qui est hostile au, euh, contre les gouvernements l'instrument euh, des, euh, des gens qui ont un rôle à faciliter et euh, aider cette transition et cette idéologie est, euh, tr est transformé en, en un dogme où il y a une, act une résistance active pour tout ce qui. Euh, où on a l'impression que quand on en parle d'entendre, notre gouvernement a un niveau qui serait, un, euh, qui serait le leader dans cette transition. Et donc, on parle des de régulations financières. Euh, interdire et monitorer et puis avoir euh, une régulation euh, les des fonds qui vont aller dans les euh, dans les énergies fossiles euh, et euh, pour, pour euh, régul régulation justement des des déposites des euh, d'essence de, et euh, qui pourraient euh, tomber dans les euh, euh, dans les fonds marins. Et donc ça, ça demande des, des régulations. Et donc ça, ça, de ça demande de réduire un petit peu ce qu'on peut et ce qu'on peut faire avec l'argent. Et donc ça, c'est ça, c'est quelque chose qui euh, qui pousse à beaucoup de réponses euh, qui a peur beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont on l'impression qu'on va juste éliminer tout le, le secteur privé. Et Moi, j ça, ça m'étonne vraiment quelle hostilité j'ai pu avoir comme réponse avec des personnes qui ont peur que les gouvernements aient un rôle actif dans notre société. Dans notre société. Alors, oui, moi, je suis Missy Jonathan. Je suis un. Um, je viens des Philippines. Je suis un. Um, je... Alors, nous, on est. Uh, on parle du futur dans les Philippines et. Uh, et. On... et uh, je... oh, comme vous le savez peut-être, a... le, les Philippines, c'est un des pays uh, dans le. Uh, un des pays qui est plus, uh, qui est plus influencé par le, le changement climatique. On a des typhons qui arrivent tous les ans. Il y en a à Paris en Toile. Là, les plus euh, les plus grandes chutes d'eau qui tombent dans, dans le monde arrivent tous aux, aux Philippines. Et là, avec les typhons qui arrivent dans, dans ma porte, je passe des semaines sans... Sans, sans électricité, je dois faire mes devoirs avec la lueur de la bougie. Et moi, je vois que tous ces leaders qui sont, euh, qui sont en train de, comme ça d'agiter un, une baguette magique en se disant comme si c'était comme si la solution, mais maintenant, on a une solution. On, on sait qu'il faut sortir de l'énergie fossile, il faut qu'on arrête de supporter financièrement ces, ces industries et on ne le fait pas. Et pour moi, ça n'a pas de sens qu'on voit la crise euh, de changement climatique qui se passe devant des yeux et que personne les les personnes comprennent que c'est une question de vie ou de mort et que et que des personnes continuent à financer ces mêmes choses ces systèmes énergétiques qui eux nous amènent justement sur le chemin de la destruction et euh, moi je viens de de, de finir l'université avec un un au niveau en mathématiques et moi je me rappelle m'appeler je me suis dit moi après après avoir eu un degré en mathématiques je j'irai en, en, je, je, j'irai dans, je serai un activiste, dans, dans, je serai un, un activiste dans le, dans les, dans la, la... Euh, pour le, global, le le changement climatique et je me suis dit que j'aurais jamais à voir des, des graphiques, j'ai jamais à faire des maths. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé ça, c'est vraiment très important justement euh, de, de, de, de créer ça. Et, mais je pense que c'est très important qu'on ne regarde pas ju juste des nombres et des, euh, et des graphiques, mais qu'on voit justement la vie des gens et que la, juste une signature, la décision d'une seule personne, une, juste sur une, une, une un fichier Excel ça c'est la vie de personnes que c'est des personnes qui c'est un impact direct sur les personnes et ça c'est quelque chose qui va pas arriver plus tard avec le changement climatique mais c'est aujourd'hui ça arrive avec euh, les déplacements de population de euh, euh, qui se passe arrive avec là on voit avec les industries de charbon et qui est-ce qui finance ces euh, ces chargés de charbon ce sont les banques les banques du nord euh, des pays du nord qui euh, qui finance ça. Et donc, on voit bien que c'est un problème global, un problème mondial. Et, euh, et donc, il faut vraiment qu'on qu qu en parle aux personnes qui sont responsables de ça. Merci à tous pour euh, euh, ces oui. idées très, qui, donnent, qui ont beaucoup d'inspiration. Je pourrais vous laisser parler pendant un très longtemps et je pense que tout le monde euh, a, a aimerait. Comme je suis ici, je pense que je vais commencer à en parler. Je vais commencer avec. Euh, avec des mondes et je demandais comment est-ce qu'on peut euh, arrêter le financement euh, de l'énergie fi fossile et comment est-ce que ça peut créer un, un pays, un, un monde meilleur. Ah ben c'est tout, euh, c'est plus que la transition, mais si on met, si on, a, si on ajoute du, euh, de l'essence au feu, qui est une bonne, euh, ça c'est quelque chose qu'on qu aura encore plus de choses à transitionner en dehors. Donc là, on arrive, euh, Uh, mais si, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que t'as, as, uh, as une vision uh, mathématique. Et, uh, moi, je pense que c'est très important, que c'est très important de revoir les choses qui sont, uh, qui sont, qui sont pas forcément très intéressantes, pas forcément très, uh, très fun. Mais, uh, moi, je pense qu'il faut revoir justement sur les recherches. Moi, je, en 2020, euh, on m'a dit qu'il ne faudrait pas avancer à, à, la, à, la, à, la, à la Banque fédérale, euh, pas, pas, pas forcément penser à, à l'Amérique qui crée de l'argent, qui euh, régule l'argent. Et, euh, et, euh, mais on m'avait dit donc euh, vers, les, vers les années 90-2000 euh, que le, la Banque fédérale veut aller doucement, être mesurée, modérée. Ne pense pas à la à la Fédérale réserve donc à la Banque fédérale comme un acteur euh, pour l'export ou pour essayer de transition d'avoir une transition euh, en dehors de de l'énergie euh, de fossile et après avec le Covid on a vu justement il y a un reporter sur Bloomberg qui a dit que le, la Banque fédérale a euh, a eu un, un, un, un, un, un a eu un, un, un apport infini sur Wall Street et euh, sur l'économie. Mais il euh, n'y a jamais rien eu sur le, le, le, le Main Street. Donc nous, on nous a, on nous a dit qu'eux, ils peuvent contrôler, pas juste créer de l'argent, mais ils peuvent contrôler le, le, le flux de l'argent dans notre, dans notre économie. Et on, a utilis on peut utiliser ces outils euh, pour les capitaux privés euh, pour pouvoir justement en les, les remettre dans des endroits avec des outils dont on a déjà, qu'on peut, qu peut utiliser. Et donc, il y a quelques années, on disait que c'était quelque chose qui était radical et complètement révolutionnaire. Et maintenant, on voit, euh, euh, avec les événements qui sont passés, que c'est tout à fait faisable. Et, euh, et donc, on a les outils, on peut faire une transition euh, en dehors des, euh, de l'énergie euh, fossile. Et euh, c'est juste quelque chose à faire. Oui, non, c'est vrai euh, c'est vrai qu'on... Il n'y a pas de doute que si euh, on enlève les financements aujourd'hui euh, des euh, prévénements secteurs, donc euh, ça c'est vrai que ce serait euh, euh, dévastateur. c'est pour ça qu'on supporte une transition juste. Et donc il y a un plan que les gens pourraient voir et croire, euh, qui peut avoir de l'espoir. Et l'espoir c'est essentiel pour avoir un, un futur secure, une sécurité dans le futur pour euh, et, euh, et les personnes savent qu'il qu y a un plan d'urgence et euh, je pense que c'est important de voir les données avec le, des finances publiques. Je pense que les finances pu, privées, de plus en plus, comme on le voit, invi, euh, je pense qu'elles vont changer euh, de l'énergie fo, euh, fossile comme elles voient les risques de leurs actionnaires et puis aussi des, des, des retours financiers. Mais si on parle de l'argent financier public, la 70 euh, des, des, des émissions ne sont pas du tout taxées. Il y a 500 milliards de dollars qui vont aux énergies fossiles et juste 3 milliards qui vont aux énergies euh, renouvelables. Et Donc, on pourrait avoir une transition de toute l'économie et s'assurer que tout le monde soit euh, fasse partie d'un d'un futur euh, plus, euh, plus vert. Et donc, on sait qu'il n'y a que 5, moins que 5% de, de ODI. Et je pense qu'il y en a encore moins que ça. Euh, et donc, nous, il faut qu'on puisse voir des actions. Il faut que l'énergie renouvelable soit, devrait être devant l'idée euh, vraiment dans l'esprit de tout le monde. Et aussi, il faudrait s'assurer que les, les énergies fossiles puissent faire une transition. Et que ça, ce sera, euh, ça va se passer avec les régulations euh, des gouvernements, un euh, cadre gouvernemental que que du, que, du, que vous venez de montrer. Et donc il y a une grande question euh, pour moi qui est euh, comment on peut générer euh, ce, ce leadership. Il y a des gouvernements dans le l'accord de Paris qui font des différences, qui et en fait. Et, et Antonio l'a dit il y a deux semaines qu'il faut s'assurer que la, la transition ju est euh, juste au, à la Conférence de Paris, mais je ne vois pas ce même, ce même euh, posture, euh, pouvoir et, euh, pour, pour l'essence et, et le, le gaz. Et au contraire, même on voit plutôt une, des personnes qui continuent à renouveler leur confiance avec euh, pour le pour le les gaz et pour euh, la, la transition sur l'hydrogène. Est-ce que, est, est que ça, ça fait pas part, euh, partie d'une transition, mais pour combien de temps? Quelle est, euh, quelle est la, la chronologie et, euh, et, et comment on peut communiquer sur les personnes avec ce qui va se passer? Alors, oui, moi, je pense que les gens qui regardent ça vont, vont vouloir vraiment entendre votre vision sur euh, comment on protège les, euh, les travailleurs. C'est des personnes qui... Euh, qui ont des, des emplois qui sont très bien payés. Il y en a des personnes qui font des euh, des pieds avec plusieurs euh, centaines de milliers d'euros. Et donc, en effet, il y a beaucoup de, de, de dangers. Et euh, c'est vrai que euh, je travaille avec l'énergie euh, renouvelable, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, euh, autant d'argent. Et oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. En effet, dans, faire une transversion dans l'énergie dans renouvelable, c'est vrai qu'on a... Euh, peut-être moins de la moitié du, du, euh, du, du salaire et beaucoup moins de, de bénéfices. Mais par contre, on voit quand même euh, des accords qui sont en train d'émerger. Pas tous, mais on en voit quelques-uns. Aux États-Unis, on a vu une, une, une société euh, danoise qui, en fait, a un bon exemple. Euh, et ils ont un, un accord, un accord qui, avec euh, des euh, travailleurs qui est euh, qui supporté qui est supporté par l'IT just et, euh, et des groupes comme euh, comme euh, le, les accords des travailleurs de, de New York sur euh, euh, les les, les, les travail et, euh, et les et, les, et le, le climat et donc ce sont des accords qui sont très bons parce que c'est ça protège les, accords, les les droits des travailleurs et euh, et puis ça ça respecte aussi les, la représentation d'un des, des, des, des, des, des, accord collectif pour les travailleurs. Mithy, si, je voudrais que tu, partages, que tu partages un peu plus ce que tu fais comme, comme militante jeune dans le sud. Et qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi d'arrêter de fin, de, le financement des énergies fossiles? Alors, pour moi, ça veut dire que c'est faire une priorité les personnes et la planète par rapport au profit financier. Et moi, je pense que pour les pays en Philippines, c'est tellement clair pour nous que pourquoi c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et je sais avec la considération de nos emplois, de nos, de nos emplois des, des pêcheurs et des personnes... Euh, euh, ne vraiment essayer de penser à ne laisser personne derrière et donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et je pense être leader dans la façon dont on va euh, comment arriver à être un, un monde meilleur quel monde meilleur on aurait si ceux qui ne ceux qui ne donnent la nourriture ceux qui sont euh, euh, l'épine dorsale de notre société euh, sont laissés dehors donc euh, arrêter finir les financements de de l'énergie financière l'énergie fossile ça ça veut dire qu'il faut qu'on ait un meilleur monde on ne peut pas développer euh, avec cette, cette industrie pourrie qui est vraiment en train de nous tuer en ce moment. Par exemple, euh, c'est une banque euh, qui est en train de financer les banques aujourd'hui. Ils, ils ont eu 24 euh, millions de dollars euh, depuis l'accord de Paris euh, qu'ils ont investi dans l'énergie fossile. Et, et là, je crois que depuis que l'accord a été fait, je pense qu'il y a eu six, 60... Euh, euh, 60, 60 des plus grandes euh, banques du monde ont investi environ euh, 60 trillions d'argent dans l'énergie fossile. Mais ça, c'est on sait que ça c'est de l'argent qui n'est pas bon pour nous. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas pourquoi les, les leaders du monde, les, le public et, euh, et les, les secteurs privés ne le voient pas de la même façon, alors que c'est tellement clair pour nous que c'est une question de vie et de mort, j'ai déjà dit, mais je vais continuer à le dire parce que c'est aussi simple que ça. Nous devons faire des priorités sur la vie, prioriser la vie des gens et on peut et on ne peut pas faire ça si on continue à penser à 5% de réduction de, de charbon dans le développement, blabla euh, On continue toujours à, à, à supporter les, les charbon, euh, le charbon. On fait ça, on fait ça, on, on est en train de faire du consulat de, de consul avec des gens. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'action. On, on a besoin d'action aujourd'hui. On aurait dû commencer la tradition déjà. Et il n'y a pas d'excuse pour des personnes, surtout dans le dans le Nord, euh, de ne pas avoir commencé la transition. Les les employeurs, les les travailleurs dans le dans le Nord ont été leaders dans ce. Moi, j'ai travaillé avec quelques avec quelques associations qui ont travaillé et sont déjà tous d'accord pour cette transition. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Est-ce que c'est justement la et les profits Et euh, moi, je dirais, c'est être euh, Égo, de l'égoïste parce que si vous saviez ce que nous on vit ici année après année l'année dernière j'ai pas pu rentrer à la maison parce que il y avait eu le la, la, le fleuve avait 12, 12 mètres de, de, de haut j'ai j'ai pas pu rentrer chez moi, je savais pas si ma maison était inondée ou si ma, ma mère était sur mon toit et c'est ça ce qu'on vit à cause des, des énergies fossiles et nous on a dit stop, on a envie d'arrêter les financements et à commencer la cette, cette transition parce que la la la condition climatique le, la crise climatique est est arrivée arrive aujourd'hui. Et moi j'aime bien cette analogie parce que on se dit peut-être que c'est parce que les adultes n'ont pas été à l'école depuis longtemps donc ils comprennent pas forcément ce que c'est une une deadline. Mais quelqu'un comme moi par exemple qui était euh, euh, qui suis à l'école, moi je sais quand un professeur me dit j'ai une deadline, je sais qu'il va falloir que je, je si c'est un énorme travail il va falloir que je fasse même euh, que je commence avant. Je vais pas faire ça le, le, le, le jour avant, parce autrement je vais pas y arriver. Et ça c'est un gros travail donc on aurait dû commencer avant. On aurait dû commencer. C'est un énorme travail, c'est un énorme devoir qu'il va falloir la rendre. On aurait dû commencer. On va arrêter. On va. Euh, on va pas y arriver. Euh, si si on n'arrive pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avant Autrement, on va louper notre devoir. Bill, si je pense que si vous aviez uh, Mitzi dans votre classe, je pense que vous seriez très content. Mais qu'est-ce que vous auriez, pourriez partager avec elle et uh, ses uh, camarades de classe sur uh, les théories de, de changement uh, derrière euh, arrêter le financement des euh, de l'énergie euh, de l'énergie fossile Très bonne question Tracy, et c'est vrai que ce serait euh, super de voir euh, mais si aujourd'hui euh, et ça amène euh, à ça m'amène un peu les questions qu'elle pose euh, sur euh, la le temps et puis les dates limites je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qui euh, travaillent dans les philippines et qui ont travaillé sur ces questions depuis dix, des des dizaines d'années euh, dans tous ces pays et dans tous ces États dans les unions euh, je quand je parle avec euh, avec Damon et je parle les personnes au Illinois aussi qui ont qui ont fait cette, cette qui sont dans cette lutte si on avait euh, 50 ans pour pouvoir euh, résoudre ce problème on n'aurait pas de problème mais on pourrait changement ça on, on bougerait dans la bonne direction euh, euh, on essaie avec Trump en Florine, de ceux qui dénient le changement climatique, etc. On fait des petits progrès, mais euh, le problème, c'est qu'on ne fait pas de progrès assez rapide euh, parce que notre, notre, notre ennemi à la fin est physique. Et physique, c'est implacable. Ça fait ce que ça fait. Et nous, il faut qu'on suive ces termes. Et les scientifiques nous ont dit qu'ils nous ont donné la date limite dont Mitsi parlait. Ils nous ont dit ce qu'il fallait faire. Ils nous ont dit que si en, en, en, 20 000, en 2030, on aura. Euh, il faudra qu'on ait coupé euh, les, émissions, les émissions fossiles à moitié. Et donc, les chances de pouvoir euh, atteindre l'accord le, de Paris les, sont, sont nulles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Les institutions financières, les, les grandes banques, les, euh, les actionnaires continuent à, à financer les industries euh, d'énergie fossile et ils coopèrent co et, euh, et, et essaient de détruire un peu euh, tout ce qu'on qu a fait, de subvertir un peu ce qu tout ce qu'on a fait par rapport aux au, au scientifiques. Et ils essaient de faire de l'argent euh, maintenant sur notre, sur notre mort. Et... Euh, il euh, y a beaucoup de gens aussi. Il y a des gens qui travaillent depuis des dizaines d'années sur, euh, sur, sur le, le, di le divertissement de l'argent. qui est euh, C'est euh, anticorporation de, de, anti pour essayer de divertir l'argent. Euh, je pense qu'on a entendu des, des. Je pense qu'il y aura une bonne nouvelle de, qui vient de Ann Arbor aujourd'hui. Il euh, y a eu des, énormément d'argent qui a été investi là-dedans sur le, sur le divertir l'argent. Et donc ça, c'est quelque chose, un peu plus comme un vrai effort pour aller, euh, euh, pour se, se battre contre les, les financiers. Donc la dernière chose que j'ai fait, euh, c'est je suis allée en prison euh, à, à Washington parce que quelques-uns de nous ont été arrêtés aussi dans l'habillé de la banque Chase à côté du, euh, du Capitole parce que Chase Bank est le plus grand financement de d'énergie de, financière. Ils ont mis... Euh, et ils ont mis un quart de, de, de, de, de, tri de dollars pour euh, là Ils n'ont pas eu besoin de, de Donald Trump pour les pousser à faire ça. Ils étaient toujours... Ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que... Même si euh, tout ce dont on avait besoin dans, la, euh, dans le monde, c'était de l'argent, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'argent lorsque tout le monde est inondé, brûlé et qu'il n'y a, qu a plus rien. Au niveau du court terme... Une vision de corbyn est est incroyable. Et euh, on n'est pas ici pour essayer de, de, essayer de comprendre si le capitalisme, le capitalisme, ou, euh, ou aujourd'hui, le capitalisme, c'est la façon, ou de, de toute façon, la façon dont c'est fait sur Wall Street, c'est... Euh, ça euh, augmente la température de la tempête, ça fait euh, fondre les, euh, les, les glaces euh, dans les pôles, et ça... Euh, ça casse un peu toutes les bases de, de, de tout le travail qu'on a fait sur, euh, euh, sur le, le clip. Et donc, d'une certaine manière, moi non plus, je ne comprends pas. Moi non plus, vraiment, je ne comprends pas. Ces personnes sont les supposés intelligents euh, qui peuvent analyser l'espace et euh, ils ont des, euh, des fichiers pour euh, comprendre la fin du monde, etc. Mais, mais qu'est-ce qu qui se passe? Euh, et donc, je pense qu'il est temps, en effet, pour que cette personne qui double et triple la pression sur ces personnes. Et si on le fait, il y aura quelque chose de bien qui va arriver. Il faut qu'on fasse des pressions sur nos systèmes politiques tout le temps. Et ça, c'est très important. Et on fait des progrès un petit peu à Washington, mais, à Washi mais Washington bouge doucement, euh, comme euh, toutes les capitales. Et Washington n'est plus le leader du, euh, du monde pour le, pour le bien et pour le pire. Wall Street, pour euh, le pour bien ou pour mal, ou plutôt pour le mal, est toujours celui qui est le leader du monde. Et là, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que ils vont vite. S'il y a quelque chose qui arrive, euh, ça, ça, on le revoit tout de suite dans tous les stock markets du, du monde en, en quelques heures. Donc, s'il vous plaît, s'il si, vous plaît, Jean, continuez à aller après ces personnes, à euh, pousser sur ce bouton. Ils sont vulnérables. Et c'est le... tout à fait possible qu'ils puissent changer parce qu'on peut, qu peut mettre assez de pression sur eux. Ils ne sont pas comme Exxon. Euh, Chase, euh... Chase, ils peuvent faire… Euh, euh... Exxon ira jusqu'au bout, mais Chase, ils peuvent aussi… Euh... C'est juste 5 ou 6 de leur, de leur business. Ils ont autre chose aussi qu'ils pourraient faire. Donc, nous, il faut vraiment qu'on puisse les faire, faire un changement qu'ils puisse arrêter, arrêter ce deal avec les énergies fossiles. Et, euh, et qu'il y a un changement financier. Euh, oui, nous, alors, nous, on, a, on regarde beaucoup sur la, les investissements financiers et les, les finances financières, mais pour euh, reparler de ce que elle vient de dire, Bill, lorsque les peuples poussent les capitaux euh, privés en dehors de l'énergie financière, euh, finan d'énergie fossile, non seulement ça n'enlève pas ça, ça en l'argent dans l'énergie fossile, mais ça aussi crée un environnement pour les gouvernements pour suivre ça et pour dire que pour les gouvernements, c'est OK de faire ça, c'est OK de, parce que les, les, les banques, les banques sont en train de sortir, parce que vous, vous les avez poussés. Donc ça, c'est quelque chose qui sont, il y a deux choses qui arrivent et qui sont systémiques. Euh, il y a un, un, un problème systémique qui a été ouvert et ça, ça ouvre des, des chemins pour d'autres personnes, d'autres, de, pour les gouvernements pour uh, justement continuer et suivre votre leadership. Et, uh, et je pense qu'avoir avoir ce premier impact est vraiment critique. critique. Uh, et puis, uh, le, en parlant du, du New Deal et du FDR, en parlant du. Uh, ça inclut uh, le Green New Deal, inclut non, non seulement toutes les, uh, les, les, les nouvelles technologies, mais ça, ça parle aussi de la mobilis mobilisation du monde. Uh, du, de la Seconde Guerre mondiale, c'est lorsque l'industrie la, la, euh, euh, a, a eu une industrie complètement entière qui a été, euh, course, qui a été complètement changée, l'industrie. Malheureusement, c'était pour l'abord, mais c'est pour justement nous aider à, à nous battre à, à, à, à, à, à l'étranger. Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas rechanger et, euh, et, et modifier euh, L'énergie, euh, l'économie améric américaine, justement, pour se battre contre l'énergie et puis avoir une, une énergie renouvelable. Et la réponse, c'est oui. Le problème, c'est qu'il y a un dogme qui fait que euh, c'est. On ne on va pas penser à la COVID. On pense que l'énergie privée est plus importante que, que la vie euh, des gens. Ça, c'est l'inter. Les, ça, c'est le, le, le, le droit de la propriété. Et ça, c'est quelque chose qui ça, est... Ça, euh, c'est le, le, le vrai problème. Et ça, ne, ne, ne, ne soyez pas dupes avec ça. Le, le gouvernement américain a le pouvoir de prendre ce, cette propriété intellectuelle et euh, de faire ce qu'il veut. Donc, la, la vérité, c'est que pour notre gouvernement, c'est que nous, le, le peuple, nous sommes très... Nous euh, sommes trop puissants, il faut qu'on les pousse, qu'on prenne le pouvoir et qu'il faut qu'on le fasse qui puisse marcher pour nous. Donc ça, cette idée d'avoir le gouvernement qui ne marche pas et essayer d'enlever de, les financements, euh, j'ai commencé à avoir eu des, des emails des, des mails, euh, euh, hier, des choses vraiment qui... Euh, je reçois du courrier comme ça avec des personnes comme ça qui... Euh, de, de, de ces idées de toujours avoir le gouvernement qui soit euh, lent, euh, qui n'est ineffectif, ça c'est délibéré et en fait notre gouvernement est très est très puissant, il peut faire des choses vraiment incroyables. Euh, la, par exemple quand on parle de la mobilisation de, de la Seconde Guerre mondiale euh, du New Deal, ça ça a été euh, ça a été euh, ça a créé des choses vraiment incroyables pour les personnes et donc on a on a les outils pour pouvoir avoir une une économie euh, euh, euh, renouvelable et, euh, et pour corriger justement les, euh, le, le mal qu'on a fait dans, dans le passé. Donc on a une obligation pour euh, avancer beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et, euh, et on, le, on doit le faire pour nos frères et sœurs dans tous les autres pays, mais aussi parce qu'on était les leaders dans, justement la, dans la pollution. Alors pour changer ça, euh, sur euh, le militantisme de base, quel... Euh, qu Quelle sagesse vous pouvez donner aux personnes pour, pour changer la façon dont, nous, dont on voit que le gouvernement marche, pour changer la façon dont on voit ces, ces, ces, ces, ces croyances qu'on a, euh, les ce qu'on a avec ces personnes-là. spécialement pour les jeunes, moi, je pense que c'est vraiment sur montrer aux gens que c'est OK d'avoir de l'espoir. Es espérer quelque chose de mieux, espérer quelque chose de, euh, qu on, qu on, dont on a le droit. Ce n'est pas forcément radical. Les choses qu'on demande, les choses qu'on dit, c'est euh, on veut une, une transition juste, on veut un futur où personne n'est laissé de derrière. On veut un futur avec un développement pour, pour tout le monde. Et. Euh, on veut un futur euh, on pourrait pas où on pourrait juste vivre. Et tout le monde dit que c'est irréal et que c'est radical, mais ça n'est pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on fait des compromis sur tout? Moi, je, je reviens toujours sur le même point. Il y a des personnes qui sont déjà en train de mourir et de souffrir à cause de, cette, de ces changements climatiques. Et ça, ça va juste aller de pire en pire. Et ça, c'est une question de vie et de mort. Il faut qu'on soit un peu plus imaginatif et plus euh, créatif. Il faut qu'on arrive à s'évader un petit peu de, de ce, ce que... Euh, de, des, idées a, des idées systématiques. Il y a tellement de films qu'on je, euh, qu voit, j'en parle souvent avec mes amis, où c'est tellement facile pour, dans les films de montrer la fin du monde que la fin de notre système euh, créé. On, on parle souvent avec un, des zombies qui arrivent parce qu'il y a, y a des, des scientifiques qui ont fait ça pour l'argent pour ou parce qu'on a eu des changements de climatiques dans un, dans un film de désastre. Et c'est toujours la fin du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut pas s'imaginer euh, quelque chose de cette euh, ce système avare et on a, sait déjà que ce système ne marche pas pour nous et que la pandémie de la, de la Covid nous a montré que la, beaucoup de nos systèmes ne sont pas capables de euh, de gérer une une crise et ils seront pas capables de, de gérer la crise climatique non plus donc il faut qu'on on se on se permette de pouvoir avoir de l'espoir et de... De, de rêver d'un futur meilleur et se battre pour euh, ça avec passion et sans peur et moi je vais pas mentir je suis dit que je suis euh, une militantiste qui n'a jamais peur moi j'ai très peur euh, euh, d'avoir la police qui vienne, qui frappe à la porte la aux Philippines c'est un des pays les plus dangereux pour les euh, pour les pour les euh, militantismes activistes et euh, mais je sais que le risque qu'on a aujourd'hui n'est rien avec le risque d'une crise euh, euh, euh, climatique lorsque, la, euh, lorsque ça va arriver. Et donc, il faut qu'on fasse ça pour une place, pour, euh, pour, euh, par amour et pour, euh, le, pour euh, toujours penser aux, aux personnes qui, euh, qui sont les plus marginaux et les personnes euh, qui sont les plus marginées. Et donc, on a besoin que tout le monde puisse nous aider. On a besoin justement de ceux qui sont les plus marginés et de, de, de, de nos de nos pêcheurs, de, on a besoin de tous les les, les secteurs, dans, dans un mouvement dans tous les secteurs parce que tout le monde est en, en risque et pas juste les jeunes, mais aussi le pas juste le, le futur de de l'humain, de l'espèce humaine. C'est littéralement une question de vie et de mort et donc il faut qu'on continue à avancer et euh, et croire que c'est euh, euh, qu'on peut avoir un, un, un meilleur monde. Quel est ton espoir le plus, euh, le plus grand? Je, ça je, ça m'inspire un petit peu. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux ajouter un peu quelque chose? Quel est ton, ton meilleur espoir dans, dans cette lutte contre le changement climatique? Alors, pour moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est savoir que j'ai un ami dans tous les continents. <rire> Se battre pour la même chose, qui se battent pour la même chose que moi, pour moi, ça c'est complètement fou. Ça, c'est un mouvement mondial et on est de plus en plus connecté, connecté et euh, en plus intersectionnel, intersection. Et, et donc, ça, ça me donne de l'espoir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se battent pour un meilleur monde et pour l'environnement dans tous les mondes. Comment est-ce que c'est éventuellement pas, pas, pas possible? Et donc, moi, ça, je, je pense que ça va arriver. Et euh, moi, ce que j'espère, c'est que la chance pour un meilleur futur, pour un un futur durable pour une société en sécurité. Je pense, je connais aussi des gens en Antarctique qui travaillent aussi là-dessus. Donc, euh, euh, écoute, moi, un de mes espoirs, c'est que, que ce qu'on a fait puisse euh, arriver. Il y a dix ans, Exxon était la, la, plus, la plus grande énergie dans le monde et puis maintenant, ce n'est même pas la, la plus grosse. Euh, énergie, euh, société que, euh, pour l'énergie. Et donc, ils sont de plus en plus faibles. Et puis, moi, je pense que tous les dollars qu'ils perdent, ça ne les rend pas forcément euh, mo politiquement euh, moins forts et ils sont toujours en train de, de, de détruire euh, notre environnement. Donc, euh, euh, il y a des jours où j'ai un peu de, dés de désespoir et euh, la seule chose qui me, qui me fait avancer, c'est. Euh, à quel point est-ce qu'on peut vraiment nuire à ces, à ces, à ces, aux, aux méchants Moi, mon espoir, c'est un peu comme ici, c'est, euh, c'est l'existence de. Euh, pourquoi est-ce que c'est radical de dire que le, le droit à l'existence est radical Donc ça, c'est vraiment du sens commun. Euh, ce sera pas. À, on, nous, on a. Nous, on a un sens commun. C'est juste le sens, ça, ça, ça me donne de l'espoir. Et c'est vrai, euh, tout va arriver, ça va avancer à un moment, euh, mais c'est une question de bon sens. Et, et merci pour avoir votre vision et votre espoir. Et où est-ce que vous voyez le, le mouvement euh, contre, pour le climat euh, avancer et vers où avancer? Les jeunes gens sont très organisés et ils travaillent vraiment très fort. Non seulement il y a les, les, les personnes plus âgées qui sont euh, complètement engagées là-dessus, mais il y en a tellement d'eux et euh, tellement d'argent de, de notre argent qui est dans les banques qui, euh, qui peuvent faire un, un, un bloc pour euh, les changements. Quand on passe à la diversité, on, il faut qu'on pense aussi à beaucoup de dimensions et, euh, et appeler... Euh, on, on a besoin que l'équipe de METI appelle leurs grands-parents et s'assurer qu'ils soient vraiment, euh, euh, qu soient vraiment dans, dans la bataille et euh, engagés, et on a vraiment besoin de plus de personnes pour être là-dedans. Oui, en effet, moi, j'allais arriver dans cette question d'abord, parce que moi, je pense que je suis quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense aussi dans, les, euh, dans le, dans le les, les climat, parce qu'au début, j'étais dans l'économie, dans J'étais à Chicago pour essayer de trouver des opportunités pour les jeunes, pour les communautés, le développement des communautés. Et donc, j'étais vraiment en train de me battre à ce niveau-là. Et je suis arrivée à, à, voir que la même, les mêmes dogmas et les structures, contre lesquels je luttais juste pour être, avoir une vie décente et pouvoir avoir assez d'argent pour vivre pour une famille et une communauté, c'est le même bloc, les mêmes blocs pour lesquels je, je me battais. Euh, enlever ces blocs et ouvrir la porte et la clé pour essayer de de de résoudre le problème de la de du climat du climat et euh, la pauvreté et donc moi je vois une, une diversité dans les dans les perspectives et moi ce que j'aimerais bien voir c'est que les gens puissent voir euh, l'espace climatique et qu'ils puissent justement ajouter à leur euh, à leur lutte que ce soit euh, la, euh, la, la, la, la justice sociale, les droits euh, euh, les droits sociaux. Et donc, moi, je veux dire, c'est plutôt quelque chose de bien, parce que moi, c'était quelque chose, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'étais conscient au début, sur lequel je me, fassais, me, me battais tous les jours. Mais maintenant, je vois que ça fait partie, justement, la façon dont, dont on veut avoir une économie générale, c'est... Euh, euh, le climat fait partie de ça, et donc la combinaison avec les deux et travailler avec les personnes en parlant avec les gens, qu'est-ce que qu'est-ce que le climat veut dire pour leur euh, leur lutte et que tout est connecté et donc ça c'est quelque chose pour euh, que j'ai et que, euh, que j'ai envie d être, d être, de faire partie de ça et, euh, et moi c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai été euh, euh, euh, c'est comme ça que je me suis engagée dedans et aussi il y a d'autres personnes qui sont responsables qui ont un rôle là-dessus euh, et donc, et les autres, toutes les autres choses, tout le monde a, a un intérêt dans cette, dans cette lutte. Alors, à ce moment-là, je ne pense pas que le, le mouvement, contre le clément est en train de bouger. Et je pense que les, les, les organisateurs sont en train de faire que ce, cette lutte soit plus intersectionnelle et vibrante et qu'on soit vraiment une lutte euh, pour la justice, euh, la juste. Et donc, ça, ça veut dire que les, les luttes pour tout le monde sont tous ensemble parce que la, les, les, la, la crise climatique, ça va avoir un effet sur tout le monde et euh, pas juste ceux qui sont aujourd'hui euh, en, déjà en, en, impactés justement par, euh, par ça. Et, et c'est pour ça que notre vue sur tout chose doit être toujours euh, sur les intersections. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous dessus et, euh, et toutes les personnes sur la planète qui ont une, une idée euh, de la de des plans Les personnes qui ont le pouvoir doivent être au plan de, ce, de ça. Euh, il y a environ 14 euh, euh, trillions de dollars qui ont été donnés pour essayer d'aider les, les, les travailleurs et puis étendre le, le contrat social pour la, la pandémie. Là. Combien ont été, ont été dépensés pour s'assurer que euh, pour recouvrir euh, sera en effet quelque chose qui sera durable. Il n'y a, a que ça, en fait, il y en a très peu. Et donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour, pour euh, gérer ça, même alors qu'on est justement en train de gérer en train de, les derniers les dernières problèmes de la pandémie. Il faut aussi qu'on regarde comment on va pouvoir euh, euh, avoir à se sortir avec des, des, des, des, des, euh, des contrats sociaux et tous ces, ces, ces emplois vont devoir euh, continuer et on ne va pas y arriver si si le gouvernement euh, va juste parler aux choses, les trois choses que Damien avait parlé, c'est la première, c'est la contribution. Et la, la deuxième, c'est le, le, le, le cadre le cadre législatif. La troisième, c'est le gouvernement. Merci à vous tous d'avoir passé à tout le monde. Merci tellement. Euh, J'espère que je vais vous voir euh, en dehors d'Internet. Mais euh, plus spécialement, j'espère que on va tous pouvoir se voir, chacun, nos amis, en et personne. Et, notre, et, je, et je vous souhaite à tous une bonne santé, à vous et vos familles. Restez hydratés, soyez en, en bonne santé. Et c'est euh, Global Chesco Ferry 350 qui vous envoie l'amour et la paix. Et euh, je vous souhaite une bonne journée.